Bonjour à tous, euh, oui je vous ai manqué. Ah ouais, c'est normal, ça, ça fait longtemps. Ouais, ouais. Bon avant que la vidéo commence, je voulais déjà vous remercier, vous commencez à avoir euh, avoir l'habitude hein, des merci Et on est tous les jours euh, plus nombreux sur la chaîne, on fait plus de vues, donc je gagne plus d'argent. <rire> toujours pas, non. Hein. Enfin bref, merci d'être toujours avec moi dans cette aventure. Et puis ben bah, place à la vidéo. Hein. Votre attention. Le système d'aération de la zone B subit actuellement une défaillance. Attention, le sujet SCP-1048 n'est plus dans sa zone de confinement. Je répète, brèche de confinement de SCP-1048. Un problème d'approvisionnement en oxygène a été détecté. Défaillance générale des systèmes d'aération.